Oui, j'en ai oui Mais non Elle pas l'oublier Non C'est moi qui bois. C'est lui qui me saoule. Oh, qu'il est beau Micheline va offrir à son mec une huile de massage au gomorrito. Elle va la boire avant de vous servir. Elle va être déçue. Il n'y a pas d'alcool. Il m'a dragué toute la nuit, mon légionnaire. Et puis au petit matin, il m'a laissé à mon destin, en pleine lumière, mon légionnaire.